Alors, on voit ici euh, la tarière qui va être utilisée pour installer le tensiomètre d'une grande longueur si on veut aller faire une installation en grande profondeur et surtout d'un diamètre légèrement inférieur au diamètre des bougies qui est ici de un peu plus de 2 cm afin que le contact soit très bon entre la bougie euh, et le sol alors euh, une fois qu'on a choisi l'emplacement de l'installation du tensiomètre on enlève euh, légèrement la végétation au voisinage du point choisi. Et puis, on va commencer à faire le forage en évacuant le sol euh, au fur et à mesure. Ici, vous voyez, c'est une tarière hélicoïdale. Euh, elle ne ramène pas énormément de matériel à chaque fois. Donc, il ne faut pas hésiter à aller assez lentement, bien prendre son temps, bien regarder euh, au fur et à mesure euh, des passes de tarière euh, si suffisamment de sol a été enlevé et si le, le trou ne se rebouche pas à cause des effondrements euh, qui pourraient se produire euh, sur les côtés. Alors on voit ici le repère qui a été fait avec un scotch euh, sur le, la tarière pour une profondeur de mesure par exemple de 20 cm, il faut que le centre de la bougie soit à 20 cm de profondeur. On voit ici euh, donc la suite des opérations, le trou est légèrement plus profond mais on n'est pas encore arrivé au niveau du repère euh, du scotch, Bon, on y va par étapes euh, avec patience. Ici on voit que le forage a atteint la profondeur souhaitée, on va pouvoir essayer d'enfoncer le tensiomètre. Alors on a ici le tensiomètre qui est prêt à être installé, il a été saturé en eau toute la nuit précédente, le tube est plein d'eau, le bouchon est en place, et on a coutume d'ajouter de la boue sur la céramique afin d'augmenter le contact, d'améliorer le futur contact entre la bougie et le sol. Alors, Si on s'aperçoit que la bougie est trop difficile à enfoncer, eh bien, euh, on va refaire des passes avec la tarière euh, jusqu'à ce que l'enfoncement soit possible tout en étant quand même euh, difficile, c'est-à-dire qu'on sent une certaine résistance au niveau du sol et ça c'est la garantie d'un meilleur contact entre euh, la bougie et le sol. Alors quand le tensiomètre rentre dans le sol en force mais atteint la profondeur souhaitée eh c'est qu'on avait atteint le diamètre de trou à peu près idéal. Ce qui peut se passer parfois c'est qu'il y a eu un petit peu d'effondrement de sol près de la surface et dans ce cas là il faut reboucher la petite cuvette qui s'est éventuellement formée afin qu'il n'y ait pas d'écoulement préférentiel d'eau de pluie le long du tube. Enfin, quand l'installation du tube est terminée, on mesure la hauteur d'eau au-dessus de la surface qui sera nécessaire pour corriger la mesure qui est faite en haut du tube et non pas au niveau de la bougie. Et à chaque mesure, on devra faire cette correction.